Bonjour et bienvenue au Forum radio dont Vous êtes l'invité François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Alors la, la détermination d'Emmanuel Macron à tenir sur la réforme des retraites malgré une contestation qui ne faiblit pas augure-t-elle d'un climat serein dans le pays Radicalisation de l'opposition à la réforme, violence dans les manifestations, bras de fer avec les syndicats, incompréhension de l'opinion. Le quinquennat d'Emmanuel Macron est-il définitivement entravé Comment en tout cas Peut-il rebondir pour sortir de l'impasse politique Mais alors pour commencer, François Bayrou, que vous inspire ce samedi de violence, de violence extrême hier à sainte soline entre forces de l'ordre et manifestants venus pour en découdre armés d'explosifs, de grenades artisanales, de cocktails Molotov, de haches ou de couteaux Vous voyez bien, il y a un, un mouvement de, de déstabilisation et de destruction de la part de... Comme dit Gérald Darmanin de l'extrême-gauche De déstabilisation et de destruction, c'est un mouvement euh, réfléchi, mm -hmm. concerté, sans aucun lien avec euh, la réalité. Parce que là, on s'attaque à des retenues d'eau dans un temps et dans des régions où la sécheresse menace depuis longtemps. Et pour lutter contre la sécheresse... Euh, eh bien, on fait des bassins. C'est ce, ce que réclament les agriculteurs du coin. C'est ce que réclament les agriculteurs du coin, c'est ce que soutiennent les écologistes du département les voisin. Dont, dont, on précise pour nos auditeurs, dont voisin. Delphine Bateau, qui a retiré sa, sa signature euh, et, à cette demande. Et tous euh, disent, mais enfin, si vous voulez qu'on échappe à la désertification, on a besoin d'eau. Mmh. Si vous voulez que ce soit de l'eau qui ne... Euh, handicap pas le milieu qui ne, euh, qui ne fasse pas baisser les nappes phréatiques alors il faut prendre pendant l'hiver quand il y en a beaucoup euh, et puis euh, la euh, relâcher dans le milieu euh, pendant l'été quand on en a besoin l'histoire de l'humanité depuis euh, 3 ou quatre 000 ans et notamment depuis l'Égypte ancienne l'histoire de la civilisation c'est l'histoire de la maîtrise de l'eau de la régulation des l'eau. Et l'histoire des conflits et depuis... Puis, hein. attendez, et attendez, mm. si, et si on réfléchissait un quart de seconde, mm. si on veut diminuer le CO2 dans l'atmosphère qui est le principal gaz à effet de serre, un agent du réchauffement, lié à l'activité humaine, qu'est-ce qui euh, prélève le CO2 Qu'est-ce qui le fixe C'est la végétation mm. Et si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de végétation. Y compris quand c'est le et, et donc, on y vient après si vous voulez. Et mmh. donc, le, le, cette, ce, cet immense besoin euh, et cette logique imparable qui consiste à fixer le CO2 de l'atmosphère par l'agriculture... Eh bien c'est quelque chose de, non seulement de logique, mais de nécessaire, de nécessaire, Y de, compris donc indispensable. quand c'est le, le maïs Mais le maïs est une plante formidable, ouais. euh, est une plante euh, magique, probablement celle qui fixe le plus de CO2 mmh. dans l'atmosphère. Mais il est vrai que le maïs doit s'adapter lui aussi. Les plantes, la culture on doit s'adapter. Hein. Et s'il est mieux de faire du sorgho, parce que le sorgho a moins besoin d'eau que le maïs, il y a des régions dans lesquelles on peut faire du maïs. La mienne en été. Et vous dites tout ça, ça ne mérite pas ce qui s'est passé hier. C'est pas donc que ça ne mérite pas. Non, mais il faut réfléchir. Le, ouais. le, le, le plan, ouais, le plan ouais. est un plan de destruction. Mais alors de la part de qui, de la part de, de, qui de la part de tous ceux qui sont dans une, euh, dans une idéologie euh, nihiliste, on va dire, d'incendie de, de, de, euh, de tout ce que nous avons construit euh, et de prise de contrôle de la société euh, par la violence. Y compris, y compris François Bayrou, les élus, il y avait une dizaine d'élus, ELV, donc, dont la secrétaire nationale d'Europe de, de Écologie Les Verts, euh, Madame Tondelier, dont une dizaine de députés, ELV et Insoumis, est-ce que eux, Ma participent construction... de ce, non, ce plan de destruction En tout cas, ils l'acceptent. Ouais. Ils, ils le connaissent très très bien. Et alors Et ils l'acceptent parce qu'ils imaginent que la lutte violente peut permettre de faire triompher des idées de la lutte idéologique. Du nihilisme. ça mmh. C'est ça. C'est ce qu'ils pensent donc qu'ils l'acceptent. Et probablement y a-t-il dans ces mouvements euh, des gens de bonne foi, euh, euh, j'en connais, je, je, mais euh, je, je dis que, que nous avons là une menace, euh, c'est une menace de tentative d'imposer par la violence une idéologie euh, qui dominerait désormais la société. Gérald Darmanin avait dit il y a cinq mois quand il s'était passé la même chose au même endroit, il avait parlé d'éco-terrorisme. Oui, raison, que, si vous avez raison, c'est un terme que vous pourriez employer. Si, si vous voulez bien, je, moi j'essaie de choisir mes propres mots. Mes ouais. propres euh, mots. C'est une tentative de prise de contrôle ouais. euh, et d'imposer une idéologie par la violence. Hum, par la violence, alors, dermanin parle de violence criminelle, Elisabeth Bande pareil. Alors, de l'autre côté, côté de, de, des opposants et des, des, des, des soutiens aux manifestants d'hier, vous avez... Euh, Sandrine Ségol, députée ELV de, de Strasbourg, qui a considéré que le principal responsable de la violence était le ministre de l'Intérieur. Euh, Jean-Luc Mélenchon est allé encore plus loin. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon assez de violence policière à Sainte-Soline. Assez sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Oui, le, le, la tentative de renvoyer. Sur ceux qui ont la responsabilité euh, de l'ordre républicain, mmh. de la euh, lutte contre la violence, de euh, garantir que chez nous, personne n'imposera euh, brutalement... Une vision ou une idéologie. C'est le peuple, quand il vote, qui décide. Mmh. Pas euh, qui décide. Ce pas la rue qui décide Ce n'est pas la rue qui décide, c'est le peuple des citoyens qui décide. Et donc cette tentative de, de choisir la brutalité, la violence et la destruction pour imposer sa propre idéologie... À tout un pays qui, Dieu sait, est infiniment éloigné de cette question. Le, si vous croyez que euh, parmi les Français euh, euh, qui travaillent, qui euh, sont à la retraite ou qui euh, ont du souci pour leur famille, la question des euh, retenues d'eau à sainte soline est une question qui leur euh, importe, vous vous trompez. Et ils savent que si on veut sauver l'agriculture, il faut au minimum qu'on lui permette ce qu vous dit de à maîtriser ouais. l'eau. C'est ce qu'on vous dit à Pau. Moi, je ne crois pas qu'à pose ce sujet Alors, moi, ce non, mais sur l'eau, euh, faut-il dissoudre les Bravem, brigades de répression de l'action violente motorisée, comme le réclame depuis, depuis jeudi d'ailleurs, et cette manifestation violente que, contre la réforme des retraites, euh, LFI et la NUPES euh, Moi, je trouve que le travail de la police et de, la, de cette police ou de, de cette, ces, ces unités de maintien de l'ordre, euh, ce travail est euh, remarquable parce que vous avez vu, il n'y a pas eu de victime pour l'instant. Jamais. En dépit des violences. Des, des, des dizaines de blessés. En dépit des violences. Mmh. Euh, euh, faut Quand vous dites qu'il n'y a pas, une victime, a pas, pas de victime, vous dites qu'il n'y a pas eu de pas mort. Hein, voilà. Non. Et puis, il euh, faut voir ce qu'on appelle blessé. Euh, mmh. Et les forces de l'ordre aussi sont ouais, ouais, victimes. Ouais. Euh, je trouve que le travail euh, que fait... Euh, que font les policiers euh, en région parisienne et en province et les gendarmes, est un travail euh, remarquable parce qu'ils ont constamment pour objectif de ne pas avoir de dérapage. Or, ces dérapages étant donné le climat de tension, d'injures, de coups euh, qui, euh, comme, euh, comme on sait, peuvent parfaitement arriver. Et c'est donc euh, un travail remarquable. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de débordement. Mmh. Euh, et il peut y avoir aussi des débordements du côté de ceux qui, qui en ont assez de se faire caillasser. Les, les policiers, on a, entendu ce, on a entendu ce dialogue euh, entre guillemets, entre euh, ces policiers de la Bravem et puis des manifestants. Et Ça donc, vous a choqué il, il, déra... il, il peut y avoir des dérapages. Et je sais que le préfet de police en particulier, qui fait un travail euh, superbe, euh, sérieux et attentif euh, au risque, euh, ce travail-là... Maîtrise aussi les dérapages, lutte contre les dérapages. Mais euh, vous savez, ces policiers-là, euh, ils ont des familles, ils ont des enfants, euh, euh, ils ont leurs soucis, leur situation n'est pas mirobolante, même si elle a été améliorée, c'est très bien qu'elle le soit. Il euh, y, a, y a des hommes derrière les casques. Mmh. Et il y a des familles derrière les casques. Et il y a des familles, il y a des hommes et des femmes, mmh. et il y a des gens courageux, et qui euh, sont blessés d'être constamment jetés à la vindicte populaire. Alors ceux qui, qui en, a, en ont assez aussi d'être jetés constamment à la vindicte populaire, ce sont aussi les élus. Euh, donc une violence dans les manifestations et contre les élus qui atteint des niveaux jamais atteints, justement. Euh, la, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, euh, a reçu une lettre avec des menaces de mort contre son bébé de 4 mois. Et je me suis euh, exprimé hier sur ce sujet ignoble, sur, cette, ouais. euh, sur ces évén cet événement ignoble, en arrivée en France, euh, en 2023, mm -hmm. à ce que des, des tarés, je ne peux pas dire autre chose, des cerveaux malades, euh, hein. des des gens qui ont perdu le sens commun et, et, et le sens de ce qu'ils sont eux-mêmes, envoient euh, une lettre à une jeune femme députée qui vient d'avoir un bébé pour menacer son bébé et dire au moins, euh, on pourra l'attraper parce qu'il ne pourra pas s'échapper. C'est ça qui est écrit. Euh, je trouve que ça mérite... Euh, qu'on se mobilise tous en disant on ne va pas laisser continuer cette dérive et ces dérapages. J'espère dérapage, qu'on les attrapera. C'est une barbarie. Hein c'est une barbarie, pas encore accomplie, mmh. mais c'est une barbarie en, en, en volonté, en projet, euh, et qui un jour peut se transformer en barbarie en acte. Mmh. Euh, et euh, j'espère euh, qu'on pourra trouver des éléments pour savoir qui, euh, quand, pourquoi. Et que euh, tous ensemble, tous ensemble, toutes opinions confondues, on sera impitoyable avec ce genre, de, ce genre de négation de tout ce que nous sommes. Mmh. De négation de, de, de, de tous ces siècles qui ont essayé de construire une civilisation où on respecte les gens, euh, où on essaie de les comprendre et où on se sert de sa tête moins autant que des éruptions qu'on ressent. En soi -même. Éruption qu'on ressent en soi-même, éruption dans la rue, violence à sainte soline violence saccage jeudi dans le cadre de la, des manifestations contre, contre la réforme des retraites à Paris-en-Provence. Est-ce que nous sommes arrivés à un moment de bascule, François Bayrou Bon. Est-ce que ça, est-ce que ce qui se passe ne donne pas une image désastreuse de la France? Oui, c'est une image désastreuse de la France. C'est une, je vais vous le dire, mmh. c'est une image désastreuse de l'humanité parce que franchement, pourquoi de l'humanité? Ben, parce que quelqu'un qui va écrire une lettre de menace contre la vie d'un bébé mmh. simplement parce que sa maman est députée, celui-là, euh, il a franchi une borne. Et, et ce qui se passe dans les rues, alors, est-ce qui la se passe dans, mais euh, bon. Qu'il y ait des protestations, à mon sens, elles ne sont pas fondées. Mmh. Euh, comme, euh, on va parler de la répondeur. Elles ne sont pas fondées. Euh, ce qui est fondé, au contraire, c'est la prise de conscience qu'on doit absolument équilibrer notre système on de retraite parler, si on, on, on parler, veut qu'il dure. Ouais. Mais euh, euh, il y a euh, des militants, des citoyens qui ne sont pas de cet avis et il est normal mmh. qu'ils puissent s'exprimer. C'est ça une démocratie mais que cette expression, elle soit en réalité euh, dévoyée par une volonté de destruction euh, du lien social et des règles de la société dans lesquelles nous sommes, ça, c'est condamnable et ça doit être condamné par tout le monde. Au passage, au passage François Bayrou, l'annulation de la visite du roi Charles III euh, en France qui devait arriver donc, ce dimanche, euh, est-ce que ce n'est pas une humiliation à la fois pour la France et pour Emmanuel Macron euh, euh, Pas d'importance Je n'emploie hein pas ce registre de mots, vous voyez bien les commentaires mmh. Qui y aurait eu s'il avait été là. Voilà. C'était le roi de France reçoit le roi d'Angleterre pendant que le peuple euh, de, manifeste dans les rues et dans, la, dans de la vaisselle en or, aurait-il dit. Euh, euh, on ne, on humilie le peuple en lui montrant les privilèges de ceux qui, depuis des siècles, l'exploitent. C'est ça qu'on aurait dit. Vous l'avez dit à Emmanuel Macron, avant qu'il prenne sa décision. il y a une chose que vous avez essayé souvent de me faire dire, c'est les conversations que j'ai avec le président de la République. Comme vous savez, vous n'y arriverez pas. Non, c'est une question. On peut essayer. Donc, c'est une bonne chose. Non, je ne dis pas que c'est une bonne chose. J'aurais vraiment préféré que ça ne soit pas le cas, qu'on n'en soit pas dans cette situation-là. Mais il y a des moments de tension. Tous les pays en connaissent. Euh, le Royaume-Uni autant que les autres. Même en ce moment. Oui. Euh, et donc, euh, je suis sûr que euh, ça sera compris, accepté en tout cas, euh, et qu'on pourra recevoir le roi euh, Charles lorsqu'il viendra la prochaine fois. Oui, si ça se passe bien d'ici là, on a parlé du début d'été. Est-ce euh, que ce n'est pas le 49-3 qui a mis le feu au pays Qui et est en train le, en tout cas de mettre le feu au pays La situation était... Il y a eu plein de... Je ne veux pas dire d'erreur, mais... Euh, ah, mais vous avez, vous avez prononcé le mot. Hein d'erreur euh, dans le cadre de cette des Il y a de eu euh, des insuffisances où on n'a pas tout à fait rempli, euh, pas tout à fait, c'est une litote, euh, les, les objectifs qu'on aurait dû remplir. Euh, qu Qu'est-ce qu qui a manqué Et le président de la République l'a dit, mais on aurait dû le faire avant. Euh, ce qui a manqué, c'est qu'on explique simplement la situation à chacun des citoyens français que chacun puisse se faire une idée. Mmh. Euh, je porte une idée de la démocratie euh, depuis longtemps, qui est que les citoyens peuvent être partie prenante de la décision politique. Les citoyens sont co-responsables avec les pouvoirs de toute nature. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, euh, parti, syndicat. Mais les citoyens en tant que tels sont co-responsables. Encore faut-il qu'on leur explique. On ne leur a pas expliqué ce n'est pas seulement qu'on n'a qu qu pas expliqué. On s'est laissé égarer par une présentation, à mes yeux, euh, euh, fallacieuse ou trop optimiste, ou, ou euh, euh, où, où on voit les choses en rose de la situation actuelle. En rose ou en rose, de la part de la des dit, oppositions Non, on a dit... Mmh. Euh, mais, au fond, le régime de retraite actuellement est équilibré. Mmh. Ceci est un mensonge euh, euh, généralisé. Non seulement ça n'est pas équilibré, c'est en déficit. ça serait en déficit tous les ans si l'État ne venait pas compléter les ressources du régime de retraite en versant tous les ans aux caisses de retraite ou à sa propre caisse de retraite, des dizaines de milliards. – Vous avez dit 30 milliards. Hein. – Entre 30 et 40. J'ai dit 30 pour choisir un chiffre indiscutable, ouais. qui n'a d'ailleurs, je vous ferai remarquer, été discuté par personne. Mmh. Bon, euh, alors cet argent, si on l'avait, s'il était dans le budget de l'État, ben tous les ans, on pourrait décider, après tout, c'est une utilisation comme une autre. On pourrait dire, on va soutenir les pensionnés et on va... Euh, euh, assumer, payer ce qui manque euh, au budget des caisses de retraite. Qu quand on fait les comptes, ça veut dire dans 10 ans, 300, 300 milliards. Hein. Et la vérité, 300 milliards, au moins. On, si c'est pas 40, si c'est pas y vient ouais. On y vient. Mais cet argent, on ne l'a pas. Mm. On l'emprunte tous les ans. Et quand on emprunte, qu'est-ce qu'on fait On met sur le dos des générations qui viennent le remboursement euh, de, des sommes empruntées. Donc on précise les choses, aujourd'hui la dette c'est 3 000 milliards et ça coûte 50 milliards de, de, de, de, de frais d'intérêt de, par an. Et dans cette dette, les apports de les, du budget de l'État aux caisses de retraite, c'est une part non négligeable ou importante de cette dette. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, surtout quand on sait que ce déficit de au moins 30 milliards tous les ans, il va croître dans les, dans les années qui viennent, pour des raisons démographiques. Euh, vous vous trouvez dans une situation donc, où il y avait beaucoup de retraités pour payer, beaucoup d'actifs pour payer les retraites, et, et aujourd'hui, il n'y a plus d'actifs et, et donc, c'est ce qui, ce qui vous conduit à dire, cette réforme des retraites, elle est, elle était, elle est indispensable, essentielle. Elle est, elle est vitale. Mmh. Un, un pays qui accepterait de mettre la charge des pensions, qui accepterait durablement ce qu'on fait depuis des décennies, qui accepterait durablement de mettre la charge des pensions sur le dos des futurs actifs, ce pays-là euh, a choisi une voie immorale. Et, moi, euh, et, je ne, et je ne pense pas que qui que ce soit de conscient puisse soutenir le contraire. C'est la raison pour laquelle, si on avait mis à disposition de tous les citoyens les éléments que je vous donne là, mmh. Mais on a tergiversé Mais parce on, que on, on, on, on ne voulait pas s'opposer euh, à cette présentation qui était celle de l'institution qu'on avait construite pour surveiller soi-disant les on, choses. On. on va préciser les choses quand même. Hein. Il y a Emmanuel Macron, il y a les -de Borne, il y a Olivier Dussopt, il y a la plupart des dirigeants de la majorité. C'est eux qui se sont trompés. Non, oui, tout le monde s'est trompé complaisamment, majorité et opposition. Y compris le président de la République non, le président de la République, vous l'avez entendu. Hein, mmh. le, lui, au moins, euh, a affronté cette question. Mmh. Lui, au moins, a dit les mots sur la situation euh, du pays. Et c'est assez courageux, parce qu'il n'y a pas grand monde qui, qui dise les mots, je vous en parle. Ouais, vous, en connaissance vous avez de ce qu'il le cause. président de la République. Moi, je n'ai pas peur de la popularité. Dans quatre ans, je ne serai plus candidat. Oui, bah, bah, forcément. Hein c'est euh, ce notre règle constitutionnelle. Ouais. Alors, euh, euh, avançons euh, un peu. Mmh. Tout le monde à quelques rares exceptions près, puisque... Vous pensez à vous, par exemple puis, Oui, puisque, hein le, puisque le rapport du plan euh, a dit les choses de manière, euh, je crois, in, Donc, indubitable. On précise, on précise, vous êtes au commissaire au plan. Tout le monde a euh, complaisamment saisi la présentation de la situation, cette présentation, on va dire, pour le moins optimiste, mmh. qui est en réalité une manière d'égarer le jugement, tout le monde a saisi cette présentation, l'opposition pour dire il n'y a pas besoin de réforme des retraites, mmh. et euh, euh, le pouvoir pour dire au fond on va arriver à rééquilibrer, euh, d'ici 10 ans ça sera parfait, euh, ça sera à l'équilibre. Et alors on en est aujourd'hui ce, aller... ce qui est, comme vous le voyez, ouais. très largement discutable et sera nécessairement discuté dans la Et alors des précisions par rapport à l'actualité, actu, Laurent Berger, y demande... Il vous demande, il demande au président de la République de mettre une pause sur la réforme des retraites pour apaiser le climat social. Est-ce qu'il faut l'entendre Est-ce qu'il faut l'écouter Et puis éventuellement de quelle manière Non mais le... Euh, tout le monde fait semblant d'ignorer le, le cheminement institutionnel. Donc le texte a été adopté. Le texte a été ouais. adopté. Ouais. Il est maintenant devant le Conseil constitutionnel, saisi par une partie des oppositions, saisi par le gouvernement pour que le Conseil constitutionnel dise, est-ce que c'est correct ou pas, par rapport à nos règles institutionnelles. Et il a, je crois qu'il reste trois semaines euh, encore, d'ici au, au 20 avril, il a un mois pour, pour cette que, pour que le qu Conseil constitutionnel se prononce faudrait... sur, sur ces sujets. -ce les sujets plus vite liés aux, aux réformes des retraites, parce que une partie de l'opposition ouais. a euh, proposé, Connaît un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire un référendum qui serait déclenché à la fois par. par les, les parlementaires, parlementaires et, et par le peuple. Et par 4 millions, millions de le signatures. Le Français. Et donc, sur tous ces thèmes, le Conseil constitutionnel va se euh, alors, prononcer. Alors, je vous, dis, je vous demandais, est-ce que vous souhaitez qu'il aille plus vite Non, mais. Euh, L'urgence n'a pas été demandée Personne ne peut. L'urgence n'a pas été demandée parce qu'elle n'aurait pas été acceptée. Mmh. Le Conseil constitutionnel aurait dit non, mais vous n'allez pas me demander l'urgence sur quelque chose qui traîne depuis euh, des décennies. Euh, et donc, vous avez voté euh, un texte, et eh bien on va examiner euh, constitutionnellement. Mmh. Et heureusement, il n'y a pas de moyen de pression et une, les pressions ne seraient pas acceptées sur le Conseil constitutionnel. Vous voyez, très, ce que nous avons entre les mains, c'est très précieux, c'est un joyau. On croit que c'est quelque chose de banal, d'ordinaire. L'État de droit, qu'est-ce qu'il protège Il protège les droits des plus faibles. Alors, et notamment ouais. les droits des oppositions, les droits des minorités, les droits de cette minorité ultime... Euh, quel est le citoyen qui a euh, tout seul une conviction donc, et qui veut pouvoir à la fois l'exprimer, la faire entendre et la voir respecter. Laurent Berger, pour qui je crois que vous avez beaucoup de respect, oui. hein, il a, Donc qu'est-ce qu'il faut lui répondre Mettre une pause ou pas sur la réforme des retraites euh, Emmanuel Macron dit « Je suis ouvert, je suis disponible pour recevoir linter mais après l'avis du conseil constitutionnel. Oui, » Donc ça mais... nous fait attendre encore un mois, no... trois semaines. Non, non, ce pas un mois, c'est semaines, semaines. Moins, moins que ça. Euh, mais trois semaines avec éventuellement alors, des violences dans les rues et ainsi de suite. Il faut renouer non seulement le dialogue, mais la co-responsabilité que nous tous, citoyens français, nous avons devant l'évolution de la situation. La co-responsabilité, ça comprend pour moi le pouvoir, naturellement. Les majorités, les mouvements de la majorité, les mouvements de l'opposition, les syndicats. Et même les citoyens. Et on peut le faire avant, avant la décision du Conseil constitutionnel ou pas Non, mais euh, laisser chacun d'entre eux, ma conviction, et qui se parle quand même, hein. ouais. Donc, euh, parce que les échanges sont euh, euh, nombreux, nourris, et je crois respectueux. Hum. Après, il y, y a des moments de tension, il y a des moments d'affrontement. Hum. Euh, on souhaiterait qu'il n'y en ait pas, mais cette vision iréniste... comme... Euh, pour dire, une vision où on, où on croit que tout est paisible, cette vision iréniste n'est pas la plus lucide ou la plus objective. D'autant moins lucide quand on entend, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Hein il disait le 11 mars, nous allons trouver une porte de sortie par la force, et depuis, il a encouragé les mobilisations spontanées dans le pays. Il joue avec le feu, il met de l'huile sur le feu, c'est un dirigeant séditieux, pour reprendre les termes d'Emmanuel de, Macron, un factieux Non, je pense qu'il a... Une stratégie, mmh. et cette stratégie, c'est une stratégie de déstabilisation de notre société mmh. euh, par la multiplication des affrontements. Et pour arriver à Par la multiplication, pour arriver... À, multiplica pour arriver euh, à prendre à, le pouvoir à, ou euh, oui, à détruire euh, la France euh, bon, je veux, La société Essayons de ne pas prendre de mots excessifs. Mmh. Euh, euh, c'est une stratégie pour euh, obliger... Euh, à, ou pour obtenir la prise de contrôle de la société par un mouvement euh, idéologique euh, qui, euh, qui imposerait sa vue aux autres. Et c'est ce qu'on appelle révolution. Révolution ou, ou dictature. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été du côté des réformistes. Ceux qui disent « prenons notre monde comme il est, mmh. voyons que c'est le plus généreux qui existe sur la planète » avec des défauts, sans doute, avec des insuffisances, je le crois. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas trouver de pays dans lequel euh, l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, le chômage est garanti à tout le monde, euh, la retraite est garantie à tout le monde. Et si vous faites le tour de l'Europe et le tour du monde, euh, on en parlait dans le couloir euh, à l'instant, mmh. euh, euh, puisque vous rentrez des États-Unis, euh, qu'est-ce que, qu qu'on voit Comment euh, euh, imaginer euh, une société qui soit aussi attentive, euh, en fait, euh, à ceux qui n'ont pas les moyens. Euh, aussi, aussi généreuse, on peut dire. Hein. Aussi généreuse, aussi attentive. Euh, euh, Est-ce que c'est bien fait Non, la preuve, parce qu'il y a cette euh, incroyable... Euh, mise à disposition de ressources, mais les résultats, notamment des services publics, de l'éducation, euh, euh, peut-être de la santé, ne sont pas ce qu'on souhaiterait. Mmh. Euh, euh, faute d'erreurs qui ont été commises, parfois il y a des décennies, mmh. l'erreur le, du numerus clausus tel qu'il a été mis en place, il ça a, a été commis il, a il y a ouais. des décennies, mmh. et c'est criminel euh, par rapport à l'équilibre euh, du système de santé en France. Nous avions le système de santé le plus performant et le plus respecté de la planète. Mmh. Euh, bon, et puis on se... Re... Eh bien, la règle ou la, euh, le devoir est simple. Tout cela, nous avons à le reconstruire. Et nous ne le reconstruirons pas dans le chaos par rapport à tous ceux qui voudraient obtenir le chaos. Alors justement. Nous ne le reconstruirons que si nous savons euh, légitimer L'ordre qui nous permet d'avancer et de vivre ensemble. Vous dites, nous ne le reconstruirons pas dans le chaos. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel donne son avis d'ici trois semaines. Euh, ben d'ici là, il va se passer des choses. Il y aura sans doute, peut-être d'autres manifestations au-delà de celle du, de mardi, la dixième journée de mobilisation. Est-ce que vous craignez des troubles, de la violence Est-ce que vous adressez un message aux syndicats, à, à Laurent Berger Est-ce que vous je... leur dites, il faut peut-être savoir arrêter un mouvement Non, je veux dire quelque chose de que je ressens profondément, les syndicats ont été responsables. Mmh. Plus que responsables. Ils ont été euh, garants euh, de la paix civile et de, euh, au fond, du respect que cette paix civile et ses règles de vie en commun imposent euh, à tous les citoyens. Ils ont pu manifester, beaucoup, avec beaucoup de monde, euh, et puis en même temps, ce n'est pas eux qui ont accepté les incidents. Ils ont tout fait pour essayer d'aller à l'encontre de ces, de ces minorités qu'ils voient très bien. Hein. Euh, S'il y a quelqu'un en France qui identifie parfaitement le, le plan de ces minorités, la stratégie de déstabilisation et de destruction qu'elles mettent en œuvre, c'est bien les syndicats. Parce Par qu'ils luttent sur le front. Eux sont sur le front. Et donc c'est donc euh, pour ça qu'ils disent aussi qu'il ne faut pas politiser ce mouvement. Oui, faut pas et, que et donc je suis, de, de, euh, de ce mouvement. Moi je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Bon, et maintenant Et, et, et ce n'était pas garanti il y a encore quelques, quelques semaines. Hein. Euh, donc je trouve ça euh, d'une certaine manière très encourageant. Il faut que quelque chose se renoue qu'on appelle démocratie sociale. Il mm n'y -hmm. a pas que la démocratie politique. Il y a la démocratie des syndicats, des organisations professionnelles, des entreprises, euh, au fond de la démocratie autour de euh, la personne au travail. Et comment ça se passe Eh bien ça se passe par, que... par le dialogue. Je suis sûr que le président de la République a son rôle à jouer dans la redéfinition de ce dialogue. Et d'autres. De, de quelle manière et quand Et, et d'autres. Et, et, et, et, et, et, et je pense que euh, même le plan avec la toute petite équipe qui est la sienne a son rôle à jouer. Donc votre équipe oui. Mais, mais quand Est-ce qu'il faut attendre l'avis du Conseil constitutionnel Est-ce qu'on peut l'attendre Ou est-ce qu'il faut accélérer les choses Et est-ce qu'il faut que ça se passe maintenant Pour éviter que la France tombe euh, si dans le chaos Si vous croyez où... qu'il n'y a plus de dialogue du tout, je crois que vous vous trompez. Non, Je pense qu'il y a des échanges. Je pense que tout le monde voit la difficulté de la situation, mmh. car elle est difficile. Euh, je pense que tout le monde se rend compte que... Euh, euh, on est en situation de risque et qu'il faut réduire le risque Ça et ouvrir quoi, une porte pour la... Ben, il peut y avoir des violences, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir euh, des mouvements incontrôlés. Vous euh, euh, assurez le... le... Beaucoup de gens sont, sont choqués aussi de cette violence, ce qu'ils voient sur leurs écrans euh, des, euh, des feux allumés partout, euh, d'une société dans les des le fait que les dans poubelles, Paris, poubelles tu... partout ou dans beaucoup d'arrondissements de Paris ouais. euh, ne soient plus ramassées, une ville livrée euh, euh, à la à, à l'invasion des déchets à des marées de déchets auxquelles au passage les manifestants mettent le feu. Mmh. Euh, vous croyez que tout le monde ne, ne voit pas la difficulté Comment ça se passe d'ailleurs chez vous à Pau vous non, pouvez... on, a, on a heureusement ouais. à Pau, pas ce genre de pas mouvement. Ce genre de... Et je rends hommage au passage à tous ceux qui font vivre le service public pendant ce temps. Ouais. Et qui ne sont pas tous euh, euh, persuadés de la justesse des mouvements en question. Et vous leur dites qu'il faut arrêter non, je ne donne pas d'injonction. D'accord. Euh, je, je, comment dire Je vais vous dire les choses. Mmh. Euh, L'avenir, nous le construirons ensemble. Mmh. Alors, essayons de ne pas être les uns en situation de donner des, euh, des jugements péremptoires et des injonctions pour aller dans le sens qu'ils souhaitent. Je pense que c'est mieux de de scruter euh, les progrès possibles et de euh, nommer euh, les remarquables maîtrises, la remarquable maîtrise, euh, par exemple, des organisateurs des manifestations. Alors, si je vous entends, hein, vous pensez qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas remettre en cause la réforme des retraites euh, Qui va remettre en cause une réforme qui a demandé autant de centaines d'heures de débat bah, – Les oppositions euh, et en tout cas, donc, hein, euh, et les syndicats. – Oui, bon, je pense qu'en même temps, ils sont respectueux du fonctionnement de la démocratie politique. – Ils attendent l'avis du Conseil consuel, en tout cas pour Laurent Berger. – Oui, hein. et bien voilà, c'est ce, ce que nous allons voir tous ensemble. – Alors, le bilan politique de cette séquence, il est quand même assez désastreux pour la majorité à laquelle vous appartenez. – Il est désastreux pour tout le monde. – Pour tout le monde, mais on va préciser les choses. Côte de popularité, il faut s'en tenir, il faut regarder ce qui se passe du côté des sondages d'Emmanuel Macron et d'Isabette Borne en Berne. Puis il y a ce sondage publié, c'était ce matin dans le Jourdain du dimanche, qui montre que les attentions de vote aux législatives euh, en faveur de la majorité sont en chute libre, moins 5 points, le RN en hausse 5 points, la NUPES en hausse d'un petit point et les Républicains en baisse d'un point. Et tout ça au bout d'un an. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, François Bayrou ce n'est pas une situation confortable. Ouais. Mais nous ne sommes pas en période électorale. Ouais, mais certains... Eh, bon, ouais. de, euh, si vous regardez ce qui s'est passé dans les années et les mmh. décennies précédentes, mmh. mille fois on a, eu, euh, on a eu ce genre de, ce genre de choses. Mmh. Euh, une situation euh, qui exige des décisions difficiles, euh, une mise en cause euh, très nombreuse, des maladresses peut-être, des insuffisances à coup sûr. Bon, simplement, il faut maintenant passer le cap. Alors, Et quand le cap sera passé, la question sera de reconstruire, parce que je parlais de la démocratie sociale à l'instant. Mmh. Euh, Est-ce qu'elle marche bien Je crois pas. Euh, il s'agit pas seulement de reconstruire quelque chose qui marcherait, qui aurait marché bien avant. Mais ça fait combien de temps que ça marche euh, Ça fait très longtemps. Ça fait des décennies. Mmh. Que qu'on n'a pas su trouver euh, la place de chacun, le rôle de chacun et l'enrichir. Euh, pour, pour avoir une société qui accepte de regarder en face ces difficultés et de euh, construire ensemble des réponses. On se ensemble des réponses et on, on se dit, on se demande, je vous demande, est-ce que euh, le projet de loi à Immigration, par exemple, il a été reporté, est-ce que ce n'est pas le signe que le quinquennat d'Emmanuel Macron... Et totalement, peut-être définitivement entravé. Ne prenez pas mal ce que je vais dire. C'est ouais. du blabla de journaliste. <rire> Hein pas seulement. Non, non. Ah, parce que c'est dit euh, aussi. Euh, vous je... bien que c'est dit aussi par un certain nombre de dirigeants de la majorité. Oui, hein mais bah, et je pose se la question en tout cas. Oui. Euh, euh, il y, y a toujours des âmes. aussi du blabla. Il y, quand, y a toujours des il toujours des âmes flagellantes. beaucoup en ce moment. Quand les tempêtes viennent, il euh, y a beaucoup de gens qui euh, qui préféreraient gagner le port et se mettre à l'abri. Mais Il y en a beaucoup comme pas, ça, qui se ouais. disent. ce que Emmanuel ce n'est pas, pas mon pas, sentiment n'est pas, pas, ne décide pas tout seul Est-ce qu'il n'est pas isolé Qu'est-ce que vous en pensez Non, ce n'est pas mon sentiment, et dans la réforme des retraites, ça n'a pas été le cas. C'est le gouvernement qui a mené les négociations, qui a élaboré le texte. Vous savez bien ce que je pense. Je pense que le texte précédent était meilleur que celui-là. Celui d'Edouard Philippe. Le texte de la retraite par point. C'était une prise en compte plus globale, et elle permettait... Euh, que le, le choix des citoyens un peu à la carte s'exerce sur la décision des retraites. Peut-être on y reviendra un jour. Quand, quand je, ne crois pas, je ne crois pas du tout ouais. qu'on soit au terme de la réflexion sur les retraites. Ouais. Michel Rocard disait, vous savez bien, il y a de quoi faire tomber dix gouvernements. Ouais. Euh, on y est presque, euh, on y est presque <rire> mais on n'y est pas tout, tout à fait. Tout Donc, à euh, fait. Non, pour, pour la raison que je vous indiquais, le déséquilibre budgétaire des retraites, il, il est toujours là. Et donc nous aurons forcément la nécessité, si nous ne voulons pas que la dette, simplement, euh, ce que j'ai essayé de faire entendre, je ne suis pas arrivé, euh, c'est qu'il n'y a pas que l'allongement de la durée du travail. Il y a d'autres contributions qui peuvent venir, vous parlé, vous vous qui peuvent venir un peu des entreprises, ouais. un peu de la fiscalité sur ceux qui ont la chance de bénéficier euh, de, la, de la situation, de trouver des euh, super profits. Comme on dit, ou en tout cas donc des ce avantages dont parlé, de considérables. De son intervention télévisée il en a parlé, et c'était un, un moment très important. Il faut préciser les choses, puisque c'est comment... la première fois que le président de la République abordait ce sujet, ouais. qui est pour moi un sujet très important, parce que il n'y aura pas de réforme. Celle-ci, comme d'autres, s'il y en a qui viennent, il n'y aura pas de réforme sans sentiment de justice. Ouais. Et on ne peut pas demander et, et à un... une seule catégorie ouais. de la population, c'est-à-dire les actifs, les salariés de faire seul euh, l'effort né nécessaire. Ce que j'ai proposé dans, dans l'analyse la, dans du plan que vous indiquez, c'est qu'il y ait un mix de contributions. Mmh. Et ça peut encore se faire, qui ça, peut ça dans le cadre des négociations qui ont lieu après Le jour où nous aurons l'obligation d'affronter la situation de notre pays, notamment du point de vue de la dette, alors il faudra faire preuve d'imagination sur ces sujets. Alors concrètement comment on peut sortir comment Emmanuel Macron peut sortir d'une telle crise euh, comment peut-il rebondir pour sortir de l'impasse politique comment par un référendum euh, vous allez dire encore c'est du blabla de journalistes. par un remaniement euh, par une dissolution non par euh, un changement de premier euh, ministre est-ce que Borne c'est un je pense qu'il faut éviter la politique par à coup – Oui, c'est-à-dire – C'est-à-dire, euh, euh, tout d'un coup, il euh, euh, y a quelque chose qui va mal, alors on se met à, à tout détruire de ce qu'on a fait, et à vouloir euh, euh, imposer des démarches nouvelles et qu'on abandonnera encore dans quelques mois. Pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut, faire. Il faut euh, patiemment reconstruire euh, les relations démocratiques et les relations sociales en France. Il faut patiemment identifier les sujets sur lesquels nos compatriotes au travail, par exemple, dans l'entreprise, par exemple, euh, face à la santé, par exemple, face à l'école. S'il y avait un sujet euh, sur lequel on a le devoir de s'investir et j'ai passé une partie de ma vie à réfléchir mmh. à ce sujet, c'est le sujet de l'école. Donc de ça, c'est des sujets dont on a parlé. L'environnement également. Et donc ça, c'est urgent. Et est-ce que c'est pas urgent C'est vital aussi, vous. Avez... Vital. Pour notre société. Est-ce qu'Elisabeth Borne est en mesure de s'occuper de ces sujets Oui, elle est, elle est au travail, euh, et, et le président de la République a, a répété euh, quel, était son, quel était son soutien. Euh, je pense qu'il y aura forcément des reconfigurations. De quelle manière À Matignon non, pour l'ensemble de l'exécutif. Pour l'ensemble de l'exécutif. Pour... Non, mais euh, je, je ne suis pas président de la République ouais. et je ne m'exprime pas en son nom. C'est le président de la République qui prend ce, ce genre de décisions euh, et elles sont suffisamment importantes pour qu'on essaie de ne pas utiliser les mots à la légère. Mais d'ici quelques semaines, vous pensez qu'il va y avoir un... – Un changement profond ?– je, je pense qu'on a besoin, le exécutifs. pays a besoin de reconfiguration. Pour l'instant, aujourd aujourd'hui, les choses sont un peu gelées, ouais. un, un peu euh, bon, dans une période d'expectative. – ça veut dire quoi et, ?– Et le président de la République prendra, j'en suis sûr, euh, les initiatives nécessaires, c'est son boulot, c'est sa mission, et c'est son goût, le, en le, plus. Le Monde prête une, une, une phrase à Elisabeth Borne. Je suis entouré de ministres débiles, vous croyez aussi Non, mais encore une fois, le, euh, vous devriez savoir comment les journaux s'écrivent. Hein vous, vous devriez être, euh, en France, euh, euh, Monsieur Aziza, l'expert le, le, patenté... Euh, de, de la manière dont les journaux s'écrivent et dont les citations se font. Et donc, euh, non, je ne crois pas du tout... Elles que sont rarement déformées. Euh, je ne hein? crois pas du tout qu'Elisabeth Bornet dit ça. Euh, oui. et, et non mais je vous demandais, est-ce que vous le croyez-vous Que hein? quoi Qu'il qu y a beaucoup de ministres débiles. Non, je ne hein? prête pas euh, ce genre de... Oui. Enfin, je n'utilise pas ce genre de jugement. Alors vous avez participé hier, vous avez assisté en tout cas hier au Congrès d'Horizon euh, qu'est-ce que vous croyez en la, la, la loyauté de Lord philippe envers la majorité, envers Emmanuel Macron Oui, oui. Ouais. Ouais. Et donc il est en piste pour 2027 euh... 2027, contrairement à ce que vous croyez, c'est loin. <rire> c'est très loin. Et euh, on devrait être vaccinés les uns et les autres sur au moins un sujet, ouais. c'est le temps qui passe. Ouais. Et le... Comme disait Mitterrand, il faut laisser du temps au temps, c'est ça que ça veut dire C'est pas seulement qu'il faut laisser du temps au temps, il faut savoir que le temps change beaucoup les choses. Ouais, et là, justement, change, <rire> le temps change beaucoup les choses. Vous étiez là le 9 octobre à Radio-J. Et vous aviez dit que vous étiez prêt à être candidat à l'Élysée en, en 2027. Non, non, je n'ai pas oh, dit Non, non, mais je vous comme pose ça. la question. Vous avez, vous... Non, non, mais je vous pose la question. Vous avez, vous... <rire> euh, euh, comment dirais-je par, par un questionnement oui, oui, oui. Euh, destiné, <rire> destiné à enfermer votre interlocuteur dans une impasse, euh, vous m'avez demandé si j'excluais ça. Non, j'exclus rien. toujours pareil. J'exclus rien, je ne changerai jamais. Vous n'excluez rien. Je... Il m'arrive souvent de dire, mm. euh, je ne suis pas principalement un élu, mm. je ne suis pas principalement un président de parti, je ne suis pas principalement euh, un responsable chargé d'une mission de service public, je ne suis pas principalement un maire d'une ville géniale, mm. je suis principalement et d'abord un citoyen. Mm. Qu'est-ce que c'est un citoyen C'est quelqu'un qui est engagé dans ce qui se passe dans son temps. C'est quelqu'un qui se sent même microscopiquement responsable de ce qui se produit et va se produire. C'est ça un citoyen. Mmh. C'est quelqu'un qui qui qui a deux deux aspects dans dans, dans sa vocation personnelle, c'est la conscience et la responsabilité. Mais justement la... et donc attendez, laissez-moi, ouais. laissez-moi dire. Et comme citoyen, je sais que le destin du pays se joue constamment dans la vie démocratique, et notamment au moment des grandes élections. Mmh. Alors vous me dites, est-ce que vous renoncez Est-ce que vous êtes prêt à dire ici, euh, à mon micro, euh, que vous abandonnez, donc, que vous renoncez Et donc vous, vous répondez dites quoi ça. à votre question de... jamais, <rire> jamais, je ne renoncerai, jamais. Ouais. À quelque responsabilité que ce soit mm. euh, je pense que le rôle d'un citoyen doit être de ne jamais renoncer et je, je suis de ceux qui pensent que euh, vous savez cette cette devise de la maison d'orange je maintiendrai mm. euh, je maintiendrai je continuerai à porter ce que je porte je continuerai à défendre ce que je crois et si vous faites le bilan des dernières années pardon de, mm. de dire ça comme ça vous trouverez un grand nombre de sujets sur lesquels j'étais seul, j'en prends un, la privatisation des autoroutes. Mmh. Personne à l'époque, majorité ou opposition. Dont on parle beaucoup maintenant. Et dont on parle beaucoup parce que c'était une erreur. Ouais. Et je vois des responsables. Été beaucoup, beaucoup plus dur à l'époque. Hein. Et je vois des responsables de ouais. l'époque ouais. qui aujourd'hui disent euh, on s'est trompé. Peut-être ça aurait été mieux d'écouter mmh. ce que... François euh, ouais. entre mais, autres. Mais, mais là, ce, euh, sur ce sujet-là, il y en a beaucoup d'autres. La dette. Ouais. Personne n'acceptait de parler de la dette lorsque, ouais. en 2007, j'ai fait une campagne sur ce on, sujet. On est arrivé à la fin de l'émission. Oui, mais euh, ouais. vous, euh, comme vous posez des questions, laissez répondre. Oui, je vous laisse répondre. Ça n'est pas, euh, pas une manière de, de glorifier l'action personnelle. Mmh. C'est de dire que, oui, on peut arriver à discerner quand on regarde attentivement euh, les circonstances, les événements qui vont modifier mmh. euh, la situation d'un pays, et les corriger alors qu'il est temps, parce qu'après il n'est plus temps. Parce qu'en en fait, quand on vous entend, on se dit, bah, peut-être que l'expérience d'un homme comme vous, François Bayrou, ça peut être un atout pour la France et les Français dans quatre ans. mais J'espère bien que l'expérience, ça sert. Ouais. Euh, pas seulement la mienne, mais celle ouais. de tous ceux qui ont eu l'occasion de bâtir ainsi un patrimoine de, de lucidité. Merci en tout cas, François Bayrou, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.